Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui le 29 janvier 2022, il est 9h15 de l'avant-midi, c'est un samedi. Écoutez, ça c'est une capsule vidéo que j'ai rendue publique sur Facebook, mais avant de le perdre, euh, j'ai décidé de l'enregistrer euh, pour pas qu'il reste sur Facebook, mais il peut rester quand même sur Facebook euh, tant qu'ils vont accepter qu'elle circule, qu circule cette vidéo-là mais euh, je vais vous dire franchement, euh, c'est quand même très, très intéressant. Ça concerne les gens qui se font vacciner, puis qui, qui donnent leur leur, leur, euh, comment je peux dire, non, leur accord légitime, si on veut, de se faire vacciner. Donc, c'est un accord vraiment légitime. Là. La personne qui dit ça, là, elle est consciente... De, de tout ce qui se passe, elle est consciente, c'est vraiment légitime, et euh, écoute, c'est normal aussi que cette personne-là puisse euh, faire ces révélations-là, et je pense qu'aujourd'hui, ben, on va pouvoir euh, comprendre davantage, et là, je l'enregistre de façon à ce que ce soit quand même éventuellement partagé. J'ai rendu ça public le 23 décembre 2021, juste avant Noël. Donc, euh, on commence et on écoute ça démarrage, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 23 décembre 2021, il est 9h30 du matin. Écoutez, euh, c'est tout simplement pour terminer l'année, si on veut, euh, d'ici au 10 janvier 2022, parce que c'est là que je vais quand même euh, comparaître devant la Cour euh, supérieure et la Cour du Québec en même temps, parce qu'ils travaillent tous les deux sous la même juridiction zéro. Mais vous savez que j'ai eu interdiction de comparaître le 10 janvier dernier, alors que c'était une entente entre le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure, qui est aussi la Cour du Québec, et moi-même, euh, Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, on enlève le mot « normandin », parce que « normandin euh, », ça s'écrit en lettres majuscules, ça a une date de naissance, et, le, et la Cour n'a pas le choix. Tout ce qui est dans l'administration de la justice sont obligés d'utiliser le nom de famille. Un nom de famille, c'est le seul, c'est la seule identité qui a une date de naissance. Et un nom de famille, ça n'a pas d'heure et de minute de naissance. Parce que monsieur, madame ou mademoiselle Normandin, ça, ça ne vient pas au monde. c'est n'est pas accouché. Il n'y a pas d'accouchement là-dessus. C'est seulement euh, le bébé, un hein, bébé de, euh, qui, est, qui se trouve à être genre Joseph Antoine-Pierre ou Joseph Antoine-Pierre, qui, qui est mon nom de baptême. Euh, qui est né, Mais un nom de famille, ça regroupe beaucoup de personnes de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de tous les pays, sous le même nom. Même si tu mets « monsieur »,« madame » ou « mademoiselle », ça ne change absolument rien. On est tous des « monsieur » pour les hommes, il y a tous des « madames » pour les femmes, et il y a toutes des « mademoiselles ». Là, ils ont décidé, semble-t-il, euh, d'annuler ou d'annihiler euh, euh, l'expression « mademoiselle ». Mais ça, ça fait partie de l'insignifiance juridique et judiciaire pour mieux encore nous tromper. Mais euh, on, en, on en parlera, donc on continue. Oui. Donc c'est une juridiction de la Cour du Québec. Et en commun là, dans le dictionnaire de Charles Picotte, ils disent bien que ces, euh, ces deux cours-là sont hybrides. Alors que la Cour supérieure, c'est une juridiction fédérale, normalement. Ce n'est pas supposé d'être quelque chose qui appartient au Québec, mais c'est du fédéral. Et la Cour du Québec, ben, la Cour du Québec, elle, elle a été créée en 1988. Donc, euh, c'est bien au-dessus de la Constitution du Canada. Aujourd'hui, c'est euh, simplement pour faire peut-être, euh, donner mon impression sur euh, certaines lectures et, et je pense que c'est important de pouvoir euh, euh, comprendre ce qu'il y a en est euh, concernant le COVID, entre autres. Donc, euh, je vois ici quelqu'un qui m'a envoyé euh, un message assez intéressant. Euh, cette personne-là dit « Je suis complètement vacciné. » Et je vais bientôt pour ma troisième dose. Non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas non plus ce que contiennent les 11 herbes et épices secrètes du KFC. Je ne sais pas non plus euh, exactement ce qu'il y a dans l'ibuprofène, euh, ou tout autre analgésique. Ils ne sont que traités... Il ne faut que traiter mes maux de tête et mes douleurs. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'encre de tatouage, le Botox et les produits de remplissage, et dans chaque ingrédient de mon savon, shampoing ou déodorant. Je ne sais pas l'effet à long terme de l'utilisation du téléphone portable, ni si le restaurant dans lequel je viens de manger a vraiment utilisé des aliments propres et s'est lavé les mains. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais une chose, la vie est courte, très court. Et moi, personnellement, ça c'est quelqu'un qui dit ça, je vais toujours faire des choses. Je vais voyager et embrasser les gens sans crainte et retrouver un petit sentiment de la vie d'avant. Tout au long de ma vie... J'ai été vacciné contre de nombreuses maladies, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio, la varicelle, l'hépatite, la grippe, la tétanos. Nous avons fait confiance à la science et n'avons jamais eu à souffrir ou à transmettre l'une de ces maladies. Je suis vacciné, pas parce que je suis un mouton, ni pour faire au gouvernement, ni pour plaire au gouvernement. Mais euh, je ne veux tout simplement pas mourir du COVID-19. Donc, c'est légitime, c'est normal. Encombrer un lit d'hôpital si je tombe malade, mais je veux pouvoir embrasser mes proches, pouvoir voyager et profiter des événements, vivre le reste de ma vie sans avoir peur. Je ne peux pas le dire plus clairement, donc, la personne dit « faites des copies coller expédiez ça ». Écoutez, le message, c'est un message qui est quand même euh, un peu universel, si on veut, parce que euh, moi, je parle à beaucoup de personnes et les gens euh, ne veulent pas connaître l'avenir. Donc, c'est certain que c'est légitime. Donc, ça, ça veut dire qu'un consentement forcé reste un consentement il euh, y a un, un maxime qui se trouve à dire ça. C'est un, un mot latin, si vous voulez. Et en droit, on utilise beaucoup euh, euh, les maximes. Mais euh, il faut penser que quand euh, on, a, on, on consent à se faire vacciner sans connaître le contenu des, des produits, surtout par obligation, parce que ce que la personne vient de, de dire actuellement, euh, comme quoi elle, elle ne connaît pas les produits là, dans le Botox et tout ce que vous voulez, euh, C'est, Écoutez, elle n'est elle pas obligée, il n'y a pas d'obligation, tout ce qu'elle a énuméré, qu'elle a énoncé, il n'y a aucune obligation à recevoir ça, à, à prendre de l'ébuprofène ou peu importe, n'importe quel produit, médicament, un produit de beauté, ou appelez ça comme vous voulez. elle n'est pas obligée. Il n'y a pas personne qui va l'emprisonner, qui va la mettre en, en amende, qui va lui mettre une amende par la, les tribunaux judiciaires, parce qu'elle n'utilise pas ces choses-là. Alors que ce qui se passe présentement, c'est contre l'humanité, c'est un crime contre l'humanité forcé par le passeport vaccinal, forcé, forcé aussi euh, par le couvre-feu, le port du masque obligatoire. Puis moi, je ne suis pas contre ça mais je suis, euh, comme l'Angleterre actuellement, oblige euh, les, les, sa population à porter le masque dans euh, le métro. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ceux qui veulent le porter, ils portent. Ceux qui ne veulent pas le porter, ne le portent pas. En Chine, ça fait des années et des années et des années, plusieurs dizaines d'années qu'en Chine, les gens portent le masque ceux qui veulent, puis ceux qui ne veulent pas le porter, ils ne le portent pas. Puis pourtant, c'est la Chine, c'est quand même communiste. On continue. Les gens... Euh ne veulent pas connaître non plus le passé. On est, normalement, on est censé être garant euh, notre vie, c'est garant du passé. Euh, on sait qu'il y a eu quand même déjà euh, des épidémies, euh, des pandémies, si on veut, euh, la grippe espagnole et tout ce que vous voulez. Mais euh, cette personne-là, ce qu'elle a qui est là, c'est l'idée de la majorité des gens qui se sont fait vacciner. Puis ici au Québec, il euh, euh, a pas de. on ne peut pas renverser ce qui s'est passé. Il y a trop de gens qui ont été vaccinés ici. Donc, euh, automatiquement, même si euh, le vaccin devient dangereux euh, parce qu'on ne connaît pas le contenu, c'est dans deux, trois ou quatre ans qu'on va voir euh, les, les effets secondaires de ça puis ils n'ont pas eu le temps de fabriquer un vaccin correctement, ils ont violé le serment d'Hippocrate et tout ce que vous voulez. Les médecins ne font que ça ici au Québec, violer le serment d'Hippocrate. Ils se ferment sur toutes les vérités qui devraient être révélées, mais qui sont cachées, parce que les médias d'information sont là pour nous mentir, pour nous tromper. Donc, ils sont là tout simplement pour dire ce que dit le gouvernement, mais pas pour révéler ce que veulent révéler les médecins, les infirmières et tout ça, parce que ces gens-là vont perdre leur job. C'est pas compliqué. On voit ce qui se passe dans Viorailles, et Viorailles, je vais vous dire une chose, euh, c'est le gouvernement canadien qui se trouve être le premier propriétaire, premier actionnaire de Viorailles. C'est le gouvernement du Canada, et c'est dans le, le registre des entreprises dans le document lui-même. Donc ça, ça veut dire que euh, le gouvernement du Canada se trouve être l'exemple pour toutes les institutions publiques euh, qui sont enregistrés au registre des entreprises de Revenu du Québec sous le numéro euh, juridique 88 et d'autres euh, numéros aussi. Mais le 88, c'est le numéro le plus important parce que c'est un numéro euh, qui représente les autorités publiques, comme l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, le Sénat canadien, euh, le receveur général du Canada, le directeur des poursuites criminelles et pénales, la Cour du Québec, la Cour municipale, la Cour supérieure, la Cour d'appel... Euh, et tout ce que vous pouvez imaginer, ça commence tout par 88 et ces gens-là sont tous en situation de conflit d'intérêts. Donc, automatiquement, ils n'ont pas le droit de révéler l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre 3 de 1985, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, il n'y a pas de loi ici. Et en plus de ça, les décrets que fait euh, M. Legault, un décret, c'est seulement le souverain qui a le droit de faire ça. Ils ont emprisonné Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur ici. Ils l'ont emprisonné, elle a fait faillite. Cette femme-là, ils l'ont détruite complètement, ils l'ont déshonorée. Et cette femme-là est une victime. Écoute, c'est le plus grand crime contre l'humanité qui a été produit par le Québec, pour tout le Canada, d'emprisonner le lieutenant-gouverneur du Québec. Et Le Québec, c'est un pays, euh, depuis 1965, dans la convention de La Haye, ils l'ont déclaré, il s'est déclaré pays, parce que c'est seulement les pays qui font partie de ça, mais c'est à cause du Code civil du Québec. Donc, le Code civil du Québec se trouvait, si vous voulez, euh, à l'article 1436, euh, euh, excusez, à l'article 494 du Code euh, de procédure civile du Québec, que là, il, il parle justement de la Convention de La Haye en 1965 pour les pays. Et le Québec, je vais vous dire franchement, par son code de procédure civile, a fait du Québec un pays. Puis ensuite de ça, 1968, 1997 et l'an 2000, confirme que le Québec c'est un pays. Ça a toujours été caché. Et euh, c'est certain qu'un employé de l'État qui aurait révélé ça, il a rendié, congédié carrément, puis après ça, il va être poursuivi par les tribunaux judiciaires. Et les, les tribunaux judiciaires, l'administration de la justice, s'amusent et se plaît à amener le trouble et à cacher tous les crimes que commet le gouvernement. Donc, ils deviennent complices. Ils deviennent carrément complices de tout ce qui se passe. Ça prendrait une tutelle des tribunaux judiciaires du Québec par des tribunaux judiciaires du reste du Canada. Ça, ici, ça prend une tutelle directement, une tutelle directement du barreau, au barreau du Québec. Le barreau du Québec, c'est une plaie pour le Canada. On continue. Sans savoir pourquoi. Et euh, mon message le plus important... Sur ce, ce commentaire-là, c'est que depuis 1982, sous Pierre-Éliott Trudeau, l'article 33 de la Charte canadienne déroge à toutes les libertés fondamentales et à toutes les garanties juridiques. C'est l'article 33 de la Charte canadienne de 1982. Étant donné qu'elle déroge... Puis les libertés fondamentales, donc, il déroge à l'article 2 de la même charte canadienne, et aux articles 7 à 15 de la charte canadienne, et c'est par l'article 33 de la charte canadienne. Donc la charte canadienne se trouve à annihiler, donc euh, à déclarer à sa source même, à sa base même, nulle la charte canadienne. Puis pourtant, tout le monde euh, euh, euh, croit euh, protéger leurs droits par les chartes ici, alors que c'est carrément euh, euh, faux, c'est un mensonge, c'est une tromperie, comme euh, la même tromperie quand qu on vous demande... Euh, votre date de naissance, quand vous parlez à un fonctionnaire au téléphone, un fonctionnaire du gouvernement, pour une situation quelconque, une prestation ou quoi que ce soit, vous allez donner votre prénom, votre nom de famille, même votre numéro d'assurance sociale, puis là, quand vous allez, ils vont vous demander votre date de naissance, vous ne savez même pas, puis vous donnez une date de naissance alors que vous ne savez pas que vous donnez la date de naissance d'un prénom, d'un nom de famille et d'un numéro d'assurance sociale qui est la chosification et la désincarnation de votre nom de baptême et de votre nature humaine. Je dis bien la chosification juridique et judiciaire, et la désincarnation juridique et judiciaire de votre nom de baptême et du règne humain. Du règne humain sur la planète. Parce que vous savez que le règne humain sur la planète n'existe pas. Et ça, je, je peux quand même vous en faire la démonstration ici. C'est euh, assez important que les gens puissent euh, comprendre ça. Donc, euh, regardez bien ça ici. Voyez-vous? On voit les oiseaux, les mammifères, et le, les humains, ça se trouve à être un, deux, le, le quatrième. C'est une espèce, ça. Donc, c'est l'espèce humaine. Hein? C'est les humains. Puis ça, c'est la biomasse animale totale. On est des animaux. Puis ça, c'est juridique. Donc, un animal n'est pas baptisé, un animal ne va pas à la messe. Un, un animal ne connaît pas les prières qu'on nous a enseignées à la petite école et tout ça. Vous comprenez puis c'est pas compliqué, là, c'est le même document. Vous voyez, ça juste à descendre, C'est pas compliqué, là. On voit ici les mollusques et tout ça. La biomasse animale et l'humain. Voyez-vous, c'est ça. Donc, qu'on euh, ne vienne pas me dire ici que euh, l'État-providence euh, travaille pour euh, des chrétiens, travaille pour des gens qui ont une arme, Pas du tout. Euh, quand on est chaudifié. Quand on est désincarné, on n'a plus d'âme. C'est le gouvernement qui nous a enlevé notre âme. Il reste juste notre corps, puis notre corps, c'est un signe de pièce. c'est de l'argent. Ça consomme et ça produit. On est des machines, on est des robots. C'est pas plus compliqué que ça. On continue. J'ai ...toutes les libertés fondamentales. Je ne crois pas que quand on a été vacciné, euh, comme disait la personne ici, elle a eu des vaccins... Euh, euh, la rougeole, sur la rougeole, la, les oreillons, la rubéole, la polio, la varicelle, l'hépatite, la grippe, le tétanos, tu sais, même ceux qui ont la grippe peuvent se faire vacciner. Je ne crois pas que ces gens-là étaient menacés de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir partager justement les fêtes, Noël ou peu importe, avec leur famille. Je ne crois pas que ces gens-là étaient privés de voyager, même de présenter un code QR ou un passeport santé pour aller à l'église, pour se présenter devant Dieu à l'église. Et c'est ce qui arrive présentement. Donc, euh, vous savez que nous méritons ce qui se passe actuellement, parce que nous sommes un, un pays gâté. Puis le Québec, c'est un pays depuis 1968, pour ceux qui ne savent pas, mais ça, je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui. Mais C'est un pays, Landry est décédé, Parisot est décédé, il y en a d'autres qui sont décédés, euh, Mme Francine Lalonde euh, est décédée, c'est une amie à moi en plus de ça. Et euh, ces gens-là n'ont jamais pu révéler publiquement que le Québec, depuis 1978, c'est un pays. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que cette fameuse vaccination, quand elle est forcée, quand elle est sous, sous la menace de perdre nos libertés fondamentales, mais c'est perdu d'une façon ou d'une autre. C'est perdu depuis 1982 et personne ne le sait. Les avocats le savent, Des avocats qui sont chevronnés, pas tous les avocats, mais il y a des avocats chevronnés, comme euh, on va dire le cabinet McCarthy-Tetrault, euh, Faskin-Martineau, Norton-Roseford-Bright, euh, Dentons, ils ont 10 000 avocats au en fait euh, pour le cabinet d'avocats Dentons euh, à Toronto. Et euh, ces gens-là sont au courant de ça. Laverie de Bailey, euh, danton Rainville. Justement, Denis Paradis était membre de Dante Rainville. Et puis uh, Weinberg, Société Québén uh, d'avocat de Lucien Bouchard. Donc, uh, ces gens-là sont tous au courant de ça. Et les médias d'information, mais pour votre information, euh, hier, je peux quand même vous le montrer ici, le COVID-19. Il y a eu la corporation COVID-19, et cette fameuse corporation-là. Euh, elle a été créée en 1990 et c'est un holding. C'est un, une, une compagnie à numéros, si on veut. Et puis, euh, je vais vous le montrer ici. C'est quand même pas la fin du monde. Donc, euh, je ne sais pas si on peut le voir, euh, si on peut le voir très très bien ici. Je ne sais pas si vous le voyez en, en anglais en, ou euh, peut-être aussi, peut-être dans ce sens-là pour vous autres, peut-être mais euh, d'une façon ou d'une autre, le, euh, si vous allez au registre des entreprises, vous avez juste à mettre Investissement COVID-Inc. C'est le numéro 2873-3871. L'adresse, c'est le 2255 rue Lambert-Classe, bureau F-17 à Montréal. Le cabinet d'avocats qui a justement adopté... Euh, cet, cet enregistrement-là au registre des entreprises, c'est Goldstein, Flans and Fishman, au 1250, René Lévesque, bureau 4100 à Montréal. Et euh, Investissement COVID Incorporé a été enregistré le 18 mai 1990. On, est en, en 2000, on arrive en 2022. Donc, c'est des choses qui ont été planifiées, ça. Les gens ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas obligés d'être au courant, Puis il y en a qui ne veulent pas être mis au courant de ça. Parce que ça dérange. Parce que la vérité dérange. Vous comprenez? Donc, la petite dame ou le monsieur en question, euh, qui est, qui est, ces gens-là qui sont d'accord avec ce fameux message, euh, moi, j'ai n'ai absolument rien, rien contre ça. Vous comprenez? parce que les gens ne veulent pas connaître la vérité, et ils ont peur de la vérité, ils ont peur de l'avenir. Il n'y a pas personne qui est au coin de ce qui va se passer demain, l'année prochaine, ou dans deux ans. Mais ici, il est trop tard. Il est trop tard. Il y a trop de gens qui ont été vaccinés. Et euh, moi, je comparais le 10 janvier prochain, devant la Cour supérieure et la Cour du Québec, en même temps. Et je vais vous dire, franchement, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, c'est que le juge Charles Wallet, c'est un homme qui a été courageux, euh, je sais que le juge Conrad Chapdelaine ainsi que Serge Champoux, même s'ils étaient en situation de conflit d'intérêts, ils ont accepté ma cause pour qu'on en, en débatte, parce que ces gens-là étaient tous les deux euh, liés. Euh, au dossier de l'UPAC, l'Unité Permanente Anticorruption, et de Robert Lafrenière. Et Robert Lafrenière, c'est le seul qui, le 11 novembre 2013 et le 19 juin ju 2014, s'est adressé à moi au nom de Jacques, Joseph, Pierre et Antoine, sans nom de famille, au 114 Boulevard des Vétérans à Et ça, ça se à renverser les dossiers. De la, des, des compagnies d'assurance ici, au Québec et au Canada, dans le, la poursuite judiciaire de la capitale assurance générale, qui est quand même la compagnie d'assurance de tous les employés de l'État ici au Québec, la capitale assurance générale contre Jacques Normandin et euh, le juge euh, François Godbout, dans le dossier euh, 200-22-028-373-041, a déclaré que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin était le représentant autorisé de Jacques Normandin. Jacques Normandin, c'est la personne physique qui a un numéro de sociale et qui est la propriété du gouvernement. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que j'ai quand même comparu le 10 janvier et j'ai annihilé, j'ai déclaré nul à sa source même, les jugements euh, qui n'ont jamais été respectés par tous les tribunaux judiciaires depuis 2003. Donc, le, le jugement de la Cour municipale de Montréal, numéro 721-773-710, le jugement de la Cour du Québec, 200-22-028-373-041, et le jugement de la Cour supérieure du Québec, le jugement 460-36-00-0084-046 ou 41. Donc, ça ça n'a jamais été respecté, observé. Ça a été déconsidéré par les juges de la même juridiction, un peu comme Sylvie Girard, dans le dossier 748-257-112 de la Cour municipale de Montréal, qui a déconsidéré euh, le jugement du juge Pierre Fontaine en 2003. Puis c'était en 2010 qu'elle a déconsidéré ça. Puis on est rendu, là, en 2022. En 2021, j'ai débattu devant euh, le juge Champoux et Chapdelaine et aussi devant l'honorable juge Ouellet, sur toute la question d'identité, c'est pas terminé, ça. Voyez-vous, j'ai eu interdiction de me présenter euh, le 10 janvier 2022. J'ai reçu euh, l'interdiction une semaine avant, les, avant la comparution. Et pourtant, ça m'avait coûté euh, pour le moins 3 de signification, de documents et tout ce que vous voulez. Et ça venait d'être euh, supprimé. C'est parce que je me suis rendu avec un témoin là-bas, j'avais beaucoup de questions à poser au greffe. Et euh, à un moment donné, il y a un constable spécial euh, du palais de justice qui est venu me rejoindre en bas. Euh, on me connaît quand même. Et puis, euh, <rire> ils nous ont appelés. Alors, je n'étais même pas supposé d'être dans, dans le palais de justice et en fin de compte, j'ai comparu devant l'honorable juge Charles Ouellet, et euh, j'attends les notes sténographiques, puis il y a des choses qui vont se passer, ils ont reçu toutes les procédures par huissier, euh, l'honorable juge Charles Wallette a accepté euh, que je fasse signifier tous mes documents, que je, je produise une procédure, et c'est une procédure de... De dysfonctionnement de l'administration de la justice, c'est non codifié. Et là-dedans, ben, j'annihilais moi-même, parce que je ne pouvais pas demander au juge d'annihiler, donc de déclarer nul l'article 33, parce qu'ils l'ont protégé depuis 1982. Ce n'est pas eux autres à, à annihiler ça vous comprenez, ils étaient au courant qu'ils avait pas droit. Donc, automatiquement, ils sont là pour protéger le gouvernement. Euh, la... on, on ne peut jamais, jamais croire, il ne faut pas croire que les tribunaux judiciaires sont impartiaux et indépendants. Pas du tout. Ils sont assujettis. Ils sont soumis à un souverain qu'on appelle le premier ministre depuis la dévolution de la couronne en 1985 et c'est euh, Brian Mulroney, qui se trouve à être au secrétariat de Québec en communication euh, qui était premier ministre à l'époque, dans la loi du Parlement du Canada, chapitre P1, article 2 euh, la définition de la couronne ça stipule ceci, la définition de la couronne de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc s'il n'y avait jamais eu de règne, il n'y a jamais eu de sanction royale des Lois, il n'y a absolument rien. <rire> les décrets qui étaient supposés d'être ordonnés par la reine, d'être promulgués par la reine, mais ça se trouve être les premiers ministres, ça se trouve qu'ils sont devenus roi et reine ici au Canada. Donc, la gouverneure générale du Canada, Jeanne Sauvé, a sanctionné euh, cette loi-là. Donc, automatiquement, elle a annulé sa fonction. Elle l'a tout simplement euh, fait euh, tout simplement, comme si c'était une contre -lettre. Elle est devenue un prénom. Donc, c'est une fiction. Le gouverneur général, les lieutenants-gouverneurs, le le gouverneur en conseil, le gouverneur général en conseil et tout ça, c'est tout faux. C'est tout des noms empruntés. C'est tout euh, sous contrelette, si vous voulez, comme une contrelette. Donc, c'est une fabrication hors la loi euh, judiciaire, si vous voulez, parce que le contraire de judiciaire, c'est quoi? C'est légal et conventionnel. Donc, ça se trouve à être des règlements judiciaires, des contre-lettes judiciaires, euh, qui ont chassé la reine et le pouvoir exécutif du Canada, qui l'ont mis à la porte par le fameux Bill Proforma. Et, euh, et aussi, on peut parler de la loi 6-Frutidor de l'an 2 du 23 août 1794, euh, qui, a fait, euh, qui, a, qui a adopté votre nom de famille comme seule identité pour quiconque est un être humain. Seulement le nom de famille, et le nom de famille a été créé obligatoirement et par la force, il doit s'appliquer par la force depuis la loi 6 d'or de l'an 2 du 23 août 1794, et quelqu'un qui refusait de porter un nom de famille était emprisonné et perdait ses droits civils. Aujourd'hui, c'est l'article 899 et suivant du nouveau Code civil du Québec de 1991, alors qu'on on est un faux pays depuis 1965 ici, ça a toujours été caché. Et euh, ils font n'importe quoi ici. Et c'est le barreau du Québec. C'est le barreau du Québec qui mène le bal, qui orchestre toute la délinquance administrative, politique et judiciaire. C'est seulement les administrateurs du barreau du Québec, pas tous les avocats, pas tous les juges. Oubliez ça, c'est pas vrai. Je vais protéger les avocats qui veulent se protéger, qui veulent être protégés, autant comme je vais protéger les notaires et les juges. Mais ceux qui maintiennent ça... Je vais vous dire un peu comme ceux qui nous ont gouvernés, qui ont été premiers ministres, qui ont toujours été avocats, qui n'ont jamais rien fait. Eux autres étaient au courant. Ces gens-là devraient être emprisonnés. On continue. Donc, quand on regarde tout ça ici, euh, je vais vous faire entendre euh, quelque chose qui m'a étonné ce matin. Ça vient justement de, de, de notre ami, je pense, c'est Justin Trudeau. J'ai trouvé ça vraiment euh, assez spécial. Je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver, euh, parce que c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui m'a un peu euh, renversé, si on veut. On va voir ce qu'il y en a de ça. Attendez un petit peu. OK. Écoutez bien ça, parce que je pense que ça, c'est important de pouvoir euh, comprendre ce qu'il y en est de ça. Go Attendez un petit peu. Parce que c'est une traduction, lui, c'est un, une déclaration en anglais, mais cette fameuse, décla... fameuse déclaration-là en anglais, je vais, vous, je vais quand même pouvoir vous la, vous la traduire. C'est-à-dire, il y a une traduction en français en dessous. Donc, on a juste à lire le texte en français. Mais écoutez bien ça, puis je vous l'y dirai euh, ce, que, ce qui était écrit dans le bon ensuite de ça. Écoutez bien ça. Regardless of the fact that we are attacking your fundamental rights or limiting your fundamental rights, and the Charter says that, wrong, well, we're still going to go ahead and do it. It's basically a loophole that allows a majority to override Fundamental rights of a minority. Donc, euh, ça, ça veut dire, la traduction est comme ceci. Peu importe que nous soyons en train d'attaquer vos droits fondamentaux ou limiter vos droits fondamentaux et que la charte dit que c'est interdit, nous irons quand même de l'avant et nous le ferons. C'est carrément une faille qui permet à une minorité de renverser les droits fondamentaux de la minorité, par la majorité. Et ça, c'est l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les libertés fondamentales au Canada et à toutes les garanties juridiques. Donc, quand vous êtes devant un juge, le juge peut rendre jugement malgré le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi. Et l'article 33 de la Charte canadienne rend justement les lois insuffisantes, obscures, et euh, silencieuse. Vous comprenez? Et euh, je vais aller plus loin que ça, parce que l'article 168 euh, du Code de procédure civile euh, déclare euh, tout simplement irrecevable tout ce qui n'est pas fondé en droit. Supposez même que les faits allégués sont vrais. Puis ça, c'est écrit dans l'article 168 euh, du Code de procédure euh, civile. Supposez même que c'est vrai ce que vous dites. C'est irrecevable parce que ce n'est pas fondé en droit. Depuis quand, dans un état de droit, ils peuvent déclarer qu'il n'y a pas de fondement en droit sur certains textes, sur certaines déclarations d'un justiciable quelconque devant les tribunaux ben, C'est depuis l'article 15 du Code criminel, depuis l'article 15 du Code criminel, qui fait que le Code criminel ne peut pas juger une facto nature humaine. Pourquoi? Parce que la facto, naturellement, n'est pas sujet de droit, elle n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, mais elle est là tout simplement pour agir. C'est le verbe de chair qui se trouve à agir au nom, à la place et pour le compte de la personnalité juridique. Quand on dit le verbe de chair, c'est celui qui parle. Mais la chair elle-même devant un tribunal se trouve à être un meuble vif qui se déplace comme les animaux. C'est les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866. Donc, euh, et euh, si on va à l'article 1436 du Code euh, civil du Québec, ben c'est une personne raisonnable, c'est une fiction, OK? Euh, qui sert de modèle, donc c'est un objet objectif pour, pour l'analyse de la conduite d'une personne, de n'importe quelle personne. On dit bien la conduite. Et chaque mot, le mot « conduite » et tout ça, chaque mot a une signification. J'ai dit que vous ne connaissez pas, mais que j'ai étudié, et que je suis en train de, de, de, de terminer la, la, la, la décodification de tout ça pour vous le rendre public. On continue. Et ça, vous n'avez pas de contrat pour ça, c'est une adhésion. Puis, vous adhérez à ça depuis vos parents et depuis nos ancêtres, c'était la même chose. Parce que nos parents, ma mère a été baptisée sous le nom de Marie-Thérèse Françoise. Un autre famille, ça ne se baptise pas. De la famille Lagacé. Mon père, c'est Joseph-Gilles-Victor-Ernest. De la famille Normandin. Vous comprenez? Donc, le nom de baptême, c'est comme ça. Mais, quel est le nom que le numéro de la science sociale? C'est un prénom. Simplement, ce n'est pas un nom propre. De baptême, c'est un prénom. Un nom propre de baptême, c'est inusuel. On n'utilise pas ça. Et le prénom, sur votre carte d'assurance sociale, c'est tout écrit en majuscule, le prénom et le surnom de famille, avec le numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est un objet, ça n'a pas de vie, c'est inanimé. C'est comme quelqu'un qui est plaideur vexatoire. Le seul qui peut être plaideur vexatoire, c'est l'avocat. Un citoyen n'a pas le droit d'être plaideur-vaxateur, wow, parce qu'il a le droit de se défendre devant la cour sans être avocat. Mais euh, c'est la loi, c'est l'article 128 et 132 et suivant de la loi du Barreau du Québec qui bousille tout. Ces, ces, ces articles-là devraient être supprimés, et le Barreau du Québec devrait sortir tout son portefeuille et réparer toutes les crocheries, toutes les bavures, toutes les... les, les, les... Les, les règles, pas les règles, mais les condamnations administratives qui viennent du bord du Québec, comme ma personnalité, juridique dit, qui a été poursuivie, puis ça lui a, ça lui a coûté 1880 Et là, bien, présentement, regardez, euh, l'honorable juge Charles Wallet a renversé tout ça pour me permettre de faire la procédure pour comparaître le 10 janvier qui s'en vient. Mais qui a passé, un, là? C'est un pseudonyme, c'est un nickname. Comprenez, c'est un surnom. Et C'est le surnom que le gouvernement utilise parce que c'est sa propriété et c'est le nom de famille. Écrit tout en lettres majuscules et le nom de famille, tout en lettres majuscules, a une date de naissance. Votre nom de famille, qui a une seule lettre majuscule, n'a pas de date de naissance. Donc, il n'existe pas. Et aucun prénom en droit, qu'il soit usuel, inusuel, que vous soyez baptisé ou non, ça n'existe pas dans l'administration de la justice dans tous les pays industrialisés. Parce que ça, ça se trouve à être la garantie de, de, tout, de tout le système bancaire mondial, de toutes les compagnies d'assurance et de tous les marchés boursiers. N'oubliez pas que euh, les trois éléments de possession de l'État, c'est le nom, le prénom et le surnom de famille. Le nom, c'est un mot latin qui est « nomen, c'est dans le dictionnaire de droit de Hubert Reed. Euh, le prénom, c'est « praenomen » et le surnom, c'est « cognomen ». Et ça, c'est les trois éléments de possession de l'État, de la personne physique, entre autres. Et une personne, c'est malheureux parce que le mot « personne », ça ne serait pas utilisé pour tout le monde, mais le mot « personne », il a été capturé dans le monde juridique pour enlever, pour chosifier notre facto nature humaine, notre vraie nature humaine, donc chosifier euh, le baptisé que nous sommes. Euh, la, nous sommes avant tout des gens spirituels. Donc, on fait la distinction entre le bien et le mal, et c'est l'homme qui doit utiliser les animaux, les minéraux, et les, les animaux, les minéraux et les végétaux pour sa subsistance, et non le contraire. C'est pas vrai que c'est les animaux qui utilisent l'homme pour se nourrir. Vous comprenez? Donc, ça renverse toute cette fausseté de Darwin, puis euh, nos ancêtres des extraterrestres, toutes ces folies-là de Radio-Canada. On continue. C'est comme ça qu'on évalue la valeur d'un pays. Donc, si en Chine, ils sont 1,2 milliard, euh, en Russie, ils sont 190 millions, aux États-Unis, ils sont 323 millions, ici, on est 38,8 millions de population, Ben vous avez une sûreté, et cette sûreté-là, ça, appart ça appartient au gouvernement, tout simplement, et ça, on le trouve dans la définition euh, du dictionnaire de droit, le Black Law, qui est un dictionnaire de droit américain. Mais moi, j'ai travaillé avec euh, tous les dictionnaires, si vous voulez, et puis avec les traductions et tout ce que vous voulez. Et je peux quand même arriver et vous expliquer euh, ce qui se passe là-dedans. Donc, euh, on peut quand même, euh, si on peut revenir euh, euh, c'est épouvantable euh, tout ce qu'on peut quand même imaginer aujourd'hui. Euh, ici, Annick, euh, je ne comprends rien, rien de tel. Non, c'est sûr, Annick, euh, mais euh, c'est pas grave. D'une façon ou d'une autre, ça ne s'apprend pas. Ce que j'enseigne ne s'apprend pas à l'université. Euh, moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça et euh, ce que je fais, je le fais pour la population, je ne le fais pas pour moi. Moi, ça fait longtemps, Ça fait. j'ai fait de la prison en 2014 et puis ça, ça a été une bêtise du gouvernement. Et euh, quand euh, ils m'ont libéré, je voulais être libéré. Moi, j'ai tous voulu être libéré euh, en, le 7 janvier. Puis, euh, j'ai demandé une libération euh, anticipée, si on veut, au 1er janvier. J'ai passé devant un comité. Et euh, par contre, euh, euh, salut Annick, par contre, c'est certain que quand j'ai demandé cette fameuse libération à être libéré le 1er janvier 2015, au lieu... Euh, euh, de 2017, euh, de, de, du 7 janvier 2015 euh, ça a été refusé parce que ma condition, ils n'ont pas été capables de la respecter et pourtant la condition c'était quoi? Je voulais qu'ils rédigent l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec de 1985 du Québec, la loi d'impôt du Québec, chapitre I3 de 1985, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec je dis bien, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 1 de la définition du mot « loi », de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, « loi » comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et le gouvernement fédéral a renchéri, si vous voulez, par la loi z 03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Les lois habilitantes au Canada ne sont pas législatives. Et pour comprendre ça, mais vous avez juste à vérifier les décrets au Conseil privé du Canada, qui n'est plus le Conseil privé de la Reine, ou dans la loi sur l'harmonisation, et euh, il y a une loi de 293 pages. Je me suis amusé là-dessus, euh, à faire le tour de ça. Donc, vous savez qu'on arrive en, en 2022. Aujourd'hui, on est le 23 décembre 2021, il y a 9h50. Et euh, j'ai fait un travail, et je n'ai pas terminé. Euh, je suis devant les, les tribunaux judiciaires. <coughs> et, euh, le seul qui a à si on veut, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est peut-être un peu normal parce qu'il ne veut pas donner le nom du nouveau souverain, parce qu'il n'y a plus de règne qui sanctionne les lois depuis 1985, depuis la dévolution de la couronne par Brian Mulroney au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada, article 2, qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de sanctions royales. Quand le chat n'y est pas, les souris C'est quelque chose qui a toujours existé. Quand le chat n'y est pas, les souris dansent. Et ça fait longtemps que les sous ici. Depuis 1964, quand ils ont créé le ministère de la Justice du Québec, euh, euh, et puis euh, à partir de là, ben, euh, c'était euh, le premier ministre euh, de l'époque, attendez un petit peu. Il ne me revient pas et je pense qu'il actionnaire à la Barker ici. Maître chez nous. Euh, c'était Jean Lesage. Donc, euh, c'était Jean Lesage. Euh, c'était un avocat. Son nom ne me revient pas. C'est tellement malheureux. Mais euh, c'est pas grave. Et quand ils ont créé en 1964 le ministère de la Justice, ben c'est certain qu'ils ont foutu par-dessus bord le pouvoir exécutif du Canada, mais ils l'avaient fait depuis bien avant ça. Là. Donc, euh, aujourd'hui, ben, tout est corporation. Vous savez que la Chambre des communes nationales canadien, euh, revenu, le, le, revenu, le, le ministère du Revenu national, okay, qui est l'agence du du Canada et euh, le receveur général du Canada, c'est la même chose aujourd'hui. L'argent du Venu du Canada puis le receveur général du Canada, c'est la même corporation puis c'est tout enregistré à Revenu Québec. L'Assemblée nationale est enregistrée à en Revenu Québec. La Cour supérieure, la Cour du Québec, la Cour d'appel, euh, l'Institut national de la magistrature, qui est la Cour suprême du Canada, c'est tout enregistré à en Revenu Québec. C'est pas compliqué. Le service des tribunaux judiciaires du Canada, qui contrôle tous les tribunaux judiciaires, c'est tout enregistré à en Revenu Québec. Par contre, faites le tour des provinces, allez regarder... Euh, euh, les législatures, la, que ce soit les législatures du Nouveau-Brunswick ou de l'Alberta ou quoi que ce soit, pas de l'Ontario, l'Ontario et le Québec, c'est l'alter ego. Mais pour le reste des provinces, euh, les législatures ne sont pas enregistrées à Rome Québec. N'oubliez pas que le Code de règlement du Canada, chapitre 447, attribue le pouvoir souverain à des personnes privées, depuis 1978, à des personnes privées. Donc, les personnes privées, c'est au choix du gouvernement. C'est plus la reine, c'est n'importe quoi. Et c'est le Code de règlement du Canada, chapitre 447 de 1978. Donc, imaginez-vous qu'on appelle ça de la sédition, de la haute trahison. Euh, c'est de la mutinerie, c'est de l'insurrection, c'est tout ce qu'on peut imaginer en crime contre le gouvernement, contre la reine. On continue. Et contre ses dignes et loyaux sujets. Seulement, ce qui est au fédéral par rapport à tous ceux qui nous ont administrés ici au fédéral provenant du barreau du Québec. Vous comprenez? Provenant du barreau du Québec. Pas promenant du barreau de Law de, de Toronto, où ils sont 44 000 avocats. Puis le, le cabinet d'avocats d'Antens, c'est une fondation, ils ont une fondation, puis sont situés à la place Ville-Marie, ici à Montréal. J'avais là une place qui avait 20 000 avocats, puis la dernière fois, j'ai lu qu'il était à 10 200 avocats. Le cabinet d'avocat Dantons. Donc, euh, il <rire> y en a qui dit je déteste Trudeau. Écoutez, moi je ne déteste pas personne. Je, je regarde où je suis rendu par les connaissances que j'ai, je n'ai pas détesté personne. Je n'ai pas à blâmer qui que ce soit. Euh, J'arrive avec des vérités et euh, la chute du Québec m'a permis de pouvoir euh, révéler ces vérités-là. Euh, mais il a fallu que je montre un, un scénario justement en 2020. Donc, euh, on arrive en 2022. Et euh, j'ai passé cette année, elle, ça fait plus de 6 000 que je fais de ma poche pour euh, ce dossiers-là. Euh, les notes et tout ça, là j'ai euh, expédié justement pour le 10 janvier euh, 2022. Euh, ça m'a coûté euh, plus de 2 500 euh, Signification, des copies de documents, et, euh, euh, et euh, tout ce qui tient à, au fonctionnement, l'ordinateur, l'encre, tout ce que vous voulez. Et euh, je fais ça tout seul, là. Vous comprenez? Je n'ai pas le choix. Je fais ce que je peux. Je fais par la grâce de Dieu. Et euh, moi, j'invite tout le monde à Noël à aller à ma TV, qui appartient à Billodron, et écouter la messe. Prenez les informations, parce que ma TV... Euh, le dimanche à, à 10h, c'est la messe. Euh, ça va bien être aussi euh, euh, samedi à 10h, euh, parce qu'étant donné que c'est le jour de Noël, je ne sais pas s'il va y avoir une messe de minuit. Mais Puis moi, je vais aussi à Lourdes sur mon cellulaire, mais je vais euh, j'écoute la messe à Lourdes. Vous pouvez aller sur euh, Joseph-Jacques-Antoine-Pierre et vous allez voir que... Euh, la messe à Lourdes, moi je l'écoute euh, tous les dimanches euh, et euh, je, je publie justement le message de, de regarder ou d'écouter cette messe-là, euh, cette cérémonie-là. Aller à la messe et prier. C'est le, le plus beau cadeau qu'on peut faire au bon Dieu en lui disant merci pour les bienfaits que nous avons reçus de lui. Merci pour ne pas paniquer remercier les gens, ceux qui n'ont pas paniqué, puis qui, même s'ils ne veulent pas connaître l'avenir ou le passé qui qu est garant de l'avenir, parce qu'aujourd'hui, c'est un désordre national, c'est un désordre mondial, c'est seulement pour l'argent. L'argent, c'est maman. M-A-N-M-O-N. C'est maman, l'argent. C'est ça. Et l'argent, ça contrôle tout aujourd'hui. Et euh, vous savez que l'informatique, c'est loin d'être terminé. J'écoutais euh, l'évolution de, de, de tous les nouveaux programmes, mais. Hein, euh, tout ce qui s'en vient dans la révolution euh, informatique et tout ça, euh, on, va, on, on va être des robots tantôt, c'est-à-dire, on, on va travailler et c'est la robotisation qui va prendre la place de l'homme, de l'humanité. Et l'agenda euh, 2030, ben, c'est que ce qui se passe présentement, ça a été décidé à Davos. Euh, depuis longtemps, et, euh, M. Legault et, et son monde étaient là, à, à Davos, et ils veulent tout simplement euh, éliminer, euh, c'est pas un, rien qu'ici, ça fait partie d'un consortium mondial, ils doivent éliminer plus de la moitié de la population mondiale parce qu'ils disent que nous polluons la planète. Et qu'à partir de là, ben, euh, c'est pour ça qu'ils se débarrassent euh, des vieillards, euh, c'est pas la, la, la beauté des bâtiments là, qui est important, c'est ce qui se passe en-dedans, puis ça c'est caché ce qui se passe en-dedans. Quand on dit que les enfants peuvent plus voir leurs parents. C'est la même chose pour les garderies. Les enfants appartiennent à l'état. Aussitôt que on, la personne a accouché, euh, c'est pas long qu'elle est obligée de la retourner, euh, de, de, de mettre son enfant euh, dans une garderie. Parce que le couple doit travailler s'ils veulent réussir à, à, à joindre les deux bouts financièrement. Est-ce que c'est normal? Avant ça, ça n'existait pas ça. Tu sais? Puis euh, aujourd'hui, ben, la femme qui voulait faire ce qu'elle voulait de son corps euh, par l'avortement et tout ce que vous voulez ça c'est certain que ça ne me regarde pas si vous allez dire ça, ça ne te regarde pas tu es un homme, toi tu ne portes pas d'enfant c'est ça que les femmes disent oui, mais regarde le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait avec votre corps aujourd'hui il vous menace, il vous oblige à être vacciné sous la menace de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir aller au restaurant, de payer des amendes et euh, de séparer les familles les, les familles vont être séparées. Là. On n'a rien vu encore. Tu qu'il y a toutes sortes de choses là, qui se préparent. Le 26, là, ils disent qu'à partir du 26, euh, écoute, on n'aura même pas le droit euh, de sortir de notre région. De notre région. J'écoutais ça tantôt, justement, sur Facebook. Puis ça, c'est le 26, c'est après Noël. C'est l'ennemi de Noël. N'oubliez pas que ça parle de toutes les menaces euh, qui existe depuis euh, euh, 2020, depuis le début de la pandémie. c'est pas normal. Voulez-vous me dire vous, comment ça que euh, M. François Legault, M. Charles Sirois et M. Christian Dubé sont un trio. Et que Christian Dubé, à l'époque où il, il était à la Caisse des dépôts de et de placement du Québec, a subventionné 1,8 milliard de dollars à Charles Sirois pour justement créer une forme de satellite qui va nettoyer l'atmosphère des satellites qui ont éclaté et des déchets qui traînent justement dans l'atmosphère. Qui peut prouver que ça existe? Qui peut prouver ça? Qu'on est capable de faire des choses puis se promener dans l'atmosphère et ça va coûter des milliards de dollars. Ils disent que ça crée 2900 emplois. Moi je ne crois plus à ça. Si le gouvernement nous a caché ici le fait que le Québec, c'est un pays depuis 1968, et pourtant, moi, je suis un Canadien. Vous comprenez? J'ai été dans le Bloc québécois, j'ai fait partie de l'administration du Bloc québécois, et jamais, jamais, je, je travaillerai pour séparer le Canada, pour, euh, pour diviser le Canada. Jamais, c'est fini. Alors qu'il est déjà divisé. C'est rendu qu'il y a une reine dans chaque province, puis c'est toutes des reines différentes, là. C'est pas ce que disait l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et le souverain ici, là, qui a emprisonné les Thibault en, min... en... en 2010, il n'existait même pas. Les Thibault en 1997, quand elle a été nommée lieutenant-gouverneur, ne savait même pas qu'il y avait eu la dévolution de la couronne en 1985 et qu'il n'y avait plus de règne ici. Et c'est Jean-Sauvé qui a sanctionné la dévolution de la couronne en 1985 en sanctionnant la dévolution de son propre titre et de sa propre autorité de gouverneur général. Depuis ce temps-là, les gouverneurs généraux, depuis Jean-Saugé, en 1985, c'est tout simplement des dommés, c'est tout simplement des personnes artificielles. Ça n'a aucune existence légale, juridique et constitutionnelle. Puis ont emprisonné Mme Listhibaud, qui était lieutenant-gouverneur, qui n'était même pas au courant, qu'elle n'avait personne à représenter. Puis ça, semblait-il que c'est par une déclaration de 80 beaux sons avec les médias d'information. Puis en parlant des médias d'information, le Québec, c'est une corporation. Et le premier actionnaire, c'est la Colombie-Britannique. Et le deuxième actionnaire, c'est Québécois en médias, Québécois en communication. Pas compliqué? J'ai le numéro ici. Je pourrais vous donner, mais je ne veux pas perdre trop, trop de temps, parce que je pense que j'ai pris peut-être plus de temps qu'on peut imaginer. Donc, euh, écoutez, priez... Aller à la messe. Moi, je vous conseille. Simplement, c'est un conseil. Moi, j'y vais. Puis J'espère qu'on va être en union de prière, vous et moi. Autant comme vous êtes. Parce que quand on prie, l'énergie, elle est là. Puis c'est la paix qui se crée dans la prière. Dans... Vous comprenez? C'est une paix, la prière. C'est ça qui nous empêche de, de faire des dépressions et de et, et ça, ça nous permet de passer à travers n'importe quelle épreuve de prière. Et croyez-moi, ça c'est tellement important. Faites-le pour vos enfants si vous ne voulez pas le faire pour vous-même. Faites-le pour ceux que vous aimez si vous ne voulez pas le faire pour vous-même. Mais faites-le. Je vais vous dire franchement, aujourd'hui, comme on dit il y a autant de, de religions qu'il y a de populations. Les églises se sont vidées, les communautés religieuses qui ont créé les systèmes de santé ici depuis Jacques-Cartier, et puis euh, le système d'éducation et tout ça, c'était gratuit, il n'y avait pas de syndicat à cette époque-là, et tout le monde était sous.